une fois une petite fille qui trafouillait dans les chaussures de la maison et peut-être que c'était pour aller se promener on dirait cette petite fille voulait aller se promener dans l'hiver et comme cette petite et comme cette petite fille est une grande fille elle savait enlever elle-même ses chaussons c'est incroyable alors elle ne savait pas vraiment enlever ses chaussons, c'était un peu compliqué. Mais elle renonça, elle renonça à sortir, elle, renonce. elle décida d'écouter l'histoire de sa merveilleuse tante Floriane. Et cette histoire se passait en hiver et comme c'était en hiver il faisait très très froid dehors. Et on cherchait dans la maison plein de choses à faire sans vraiment se fixer. Et on cherchait dans la maison plein de choses à faire sans vraiment se fixer sur une chose ou une autre. On jetait par terre un, un bonnet de sorcière, on posait un plateau de dessin. Et on ne savait pas que ce serait bientôt la fête. La fête des lumières Non, plutôt les fêtes des lumières. Car il y a plein de fêtes de lumière. Il y a des fêtes de lumière dans toutes les traditions parce que quand c'est l'obscurité, on a besoin d'y voir clair. Organisation pour le dessin. Or, il y a très longtemps, une grande lumière avait été éteinte. C'était la lumière du temple de Jérusalem. Un endroit où les gens aimaient bien se retrouver et jouer avec des ciseaux qui ne coupaient pas trop. Ils aimaient bien se retrouver et faire des beaux dessins. Ils aimaient bien se retrouver, faire des danses et chanter des chansons tout en racontant des histoires. Alors pour les beaux dessins, je ne sais pas si... Mais pour les histoires, oui on racontait des histoires au temple et on chantait des chansons. Ça, c'est sûr. Regarde, ça peut piquer un peu. C'est pour ça que je l'enlève. D'accord, je le pose là. Je trouve que ce n'est pas une bonne idée. Ouais, tu peux jouer avec le reste. Et donc, bah, cette grande lumière avait été éteinte. Les gens n'aiment plus le droit de raconter les histoires qu'ils voulaient. Oui, mais je ne veux pas te le donner. Tu veux que je te le donne Mais regarde, ça me fait du souci parce qu'ici, ça pique. Ouais. C'est bon, on a rangé la règle au petit coin piquant. Et donc les gens étaient très trop quoi faire, ils ne savaient plus se retrouver, ils ne savaient plus où jouer parce que l'aile grande lumière et le grand lieu de lumière avaient été éteints et on ne pouvait plus y aller. Alors ils ont décidé d'y aller quand même. Et pour y aller, ils ont été obligés de soulever des barbelés, des bouts de fer très piquants. Mais ils s'y sont bien pris parce qu'ils ont enveloppé leurs mains, ils ont trouvé des solutions, ils ont enveloppé leurs mains avec des de, de, de, de, de, de, de gants et des écharpes et des grosses bâches en plastique et certains, et certains ont soulevé. Tout le monde est passé sous les barbelés mais quand ils sont passés de l'autre côté des barbelés, ils ont vu qu'il y avait un champ plein de boue, tout humide. Et il faisait très très froid alors ils ont décidé de chanter très fort pour se réchauffer et d'y aller en courant et là ils pouvaient voir en courant et là ils pouvaient voir le temple et ils y sont allés en courant en courant pour pas prendre froid et puis ensuite quand ils sont approchés ils ont vu que toutes les portes avaient été fermées avec des gros gros verrous alors, ils ont essayé de toutes les façons de les ouvrir. Ça, c'est des ciseaux peut-être un peu pointus. Non, non, non, pas couper le pull. Ah, ah, ces ciseaux, c'est pas une bonne idée. Pose-les. Non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, ils ont fini par trouver une pince. Alors, ils ont coupé, ils ont essayé de couper d'un côté avec une scie. Ils avaient quand même un peu prévu les choses. Il y avait des gens qui avaient prévu ça. Il y a des gens qui avaient amené des bonnets pour se réchauffer quand ils traversaient des gens qui avaient amené des bâches pour soulever les barbelés puis d'autres qui avaient amené des pinces et des petites scies et des petites clés de toutes sortes. Et ils ont réussi les verrous. Et là, ils ont réussi à ouvrir les portes. Oh, ils sont rentrés Ils se sont dit que ça allait, être, ça allait être merveilleux Mais en fait, il eh n'y ben, avait pas de lumière et ça sentait pas bon. Et il y avait plein de poussière et ils n'étaient pas très contents. Et il y en a certains qui se, sont... qui se sont assis, qui se sont mis à pleurer parce qu'ils avaient eu froid et qu'ils étaient très fatigués et qu'ils avaient faim et qu'ils sont arrivés à un endroit où ils pensaient que tout irait bien, et en fait rien n'allait, il faisait froid, il n'y avait pas de lumière, il faisait sombre, et, et ça ne sentait pas bon, et c'était très désagréable, et ça ne sentait pas bon, et c'était très désagréable, et, et ils se sont mis à pleurer, certains, pas tous, pas toutes, il y en a aussi qui ont gardé du courage, et ceux qui se sont mis à pleurer petit à petit se sont rassemblés pour ne pas avoir trop froid, et quand ils ont eu bien pleuré, qu'ils se sont quand même un petit peu réchoués. Les autres sont allés voir partout okay. tout ce qu'ils pouvaient trouver. Et il y a quelqu'un qui a crié « Oh, mais j'ai trouvé un balai !» Alors, c'était merveilleux. Et puis, il y a quelqu'un d'autre qui a crié « Ah, mais moi, j'ai trouvé des crayons pour pouvoir dessiner okay. !» Et ils ont dit, quelqu'un d'autre a dit « Regardez tout ce qu'on trouve d'utile, on va le mettre au milieu. » Alors, ils ont fait un très très grand tas. Et au bout de quelques temps, au bout de, de quelques heures, je pense qu'ils ont dû passer deux heures à chercher tout ce qui était utile, eh bien, ils avaient un grand grand tas. Et certains avaient été hyper malins parce qu'ils avaient mis d'un côté les seaux et le savon. Et puis d'autres avaient mis d'un autre côté les marteaux, les scies, les clous et les vis. Et d'autres avaient mis d'un autre côté tous les chandeliers, toutes les choses qu'on pouvait brûler pour se réchauffer ou pour faire de la lumière. Et là, ils ont dit. Et là, ils ont dit. Écoutez, on va faire trois équipes. Une équipe de nettoyage, une équipe de réparation, décoration, et une équipe de euh, lumière, chaleur. Alors tout le monde il dit oui, oui, c'est super. Mais il y en a d'autres qui ont dit oui, mais on a faim, il faudrait faire une équipe, on a faim, il faudrait faire une équipe nourriture. Oui, mais on n'a rien à manger. Alors, ils ont formé quand même une petite équipe nourriture avec celles et ceux qui avaient tout, tout ce qu'il fallait pour pouvoir ressortir du temple, ramener tout ce qu'il faut et revenir avec un manger. Alors ça, c'était pas mal. Et à ce moment-là, il y en a d'autres qui ont aussi de mettre de la chaleur humaine dans ce lieu, et même tout de suite, et même avant qu'on ait amené à manger, et même avant qu'on ait tout nettoyé et que ça sente bon, et même avant qu'il y ait toute la lumière euh, et toute la chaleur, on veut faire autre chose. Et ces gens-là ont dit, et ces gens-là ont dit, et bien qu'est-ce qu'on peut faire On peut faire de la musique. Alors ils ont attrapé un petit peu de tous les différents ustensiles qu'il y avait autour, et ils ont commencé à faire... l'ont fait bien bien mieux que moi parce que eux ils étaient des, vraiment des musiciens en plus ils étaient pleins et sont mis à faire une musique incroyable qui rentrait dans le cœur, dans les yeux et dans les mains de tout le monde et tout le monde est, est devenu joyeux dans son cœur et intelligent dans sa vie et enthousiaste et courageux avec ses mains pour agir et là tout le monde s'est mis à faire son travail. Chacun a choisi, chacun a compris, tout le monde a compris. Il y a quelqu'un qui a vu que telle pièce était sale, alors il est allé la nettoyer. C'était la plus sale, la plus dégueu, celle qui sentait le plus mauvais, plus mauvais. Et puis, il y a quelqu'un d'autre qui est venu avec cette personne-là pour l'aider, que, pour que ça aille vite, parce que vraiment, c'était désagréable. Et encore une troisième, une quatrième. Ils se sont retrouvés plein dans l'endroit le plus sale en même temps que quelques musiciens étaient là pour les encourager. Et il y en a d'autres qui, euh, qui, qui n'avaient pas vraiment envie d'aller là-bas, et ils n'avaient pas ce courage-là. Sale, et... sale parce que c'est une salle et elle n'était pas propre, et bien l'équipe de la salle-salle, ils se sont dit, ouais, on va y aller, on a peur de rien, on va, on, on va se, se mettre des masques pour ne pas trop sentir, on va aller vite, on va faire un travail incroyable. Mais les autres équipes se sont dit, ah, ah, ah, et eh bien, eh ben, nous, on ne peut pas faire ça, mais on va trouver autre chose à faire. Et elles ont cherché. Et il y a une équipe qui s'est nommée l'équipe du courant d'air. Et ils sont devenus des spécialistes. Quelle porte et quelle fenêtre ouvrir pour aérer, pour que vite, vite, vite, ça sente de mieux en mieux. Et il y a une autre équipe qui s'appelait l'équipe des poubelles. Ils sont allés, comment trouver des sacs ou des cartons pour pouvoir ramasser toutes les choses. Et, et d'autres qui sont allés dans l'équipe des toilettes pour que ce soit agréable quand on va aux toilettes. Ils sont allés dedans, ils s'en sont occupés. Et puis d'autres qui sont allés dans le lieu de la bibliothèque pour que la... qui sont allés non, le lieu de la bibliothèque pour que la bibliothèque soit agréable ils se sont tous répartis et ils ont travaillé et en même temps il y avait la musique qui les soutient propre et les toilettes de plus en plus utilisables et il y en a qui ont organisé une salle de repos qui est devenue hyper confortable et d'autres qui ont tout aéré bien pour que ce soit hyper agréable le plus vite possible Et une heure est passée et tout... Et deux heures sont passées et tout avançait. Et trois heures sont passées et tout avançait. Mais au bout de quatre heures... Tout le monde a commencé à vraiment sentir la fatigue et c'est là que l'équipe de la restauration est arrivée alors l'équipe de l'aération l'équipe du vent l'équipe du du comme on appelle ça déjà du courant d'air a tout fermé et ils ont trouvé la salle qui sentait le meilleur et ils se sont installés et ils ont réussi l'équipe du chauffage a réussi à faire réchauffer la nourriture et là ils ont mangé et ils se sont désaltérés et ils ont bu, et ils se sont allongés tranquille à la paix, et c'était bien. Et tout le monde a raconté, toutes les équipes ont dit « Ah, oh, nous on a hyper bien réussi, ça sent pas mauvais maintenant ?»« Si, ça sent un peu mauvais encore, ah oh bah non, mais pas trop. »« Ah bah oui, vous avez fait du hyper bon travail, mais bravo, vous avez été courageux. »« Oh là là, et c'était vraiment le travail le plus désolé. »« Oui, mais on est fiers, parce qu'on a réussi à le faire bien, et maintenant ?» Tout le monde se sent mieux. Ouais, bravo, on les applaudit L'équipe du Grand Air a dit « Nous, on peut tous vous expliquer comment faire les Grand Air quand vous voulez, mais en attendant, on s'en occupe autant que vous voulez. » Et tout le monde a dit « Ah, mais oui, mais c'est formidable, effectivement, on sent que l'air est bien plus pur. En même temps, on n'a pas trop froid. Vous avez fait ça bien, bravo, bravo, bravo !» Et puis là, il y a quelqu'un qui a dit oui, mais moi aussi, je voudrais apprendre à faire les courants d'air. Mais oui, viens dans notre équipe. Et comme ça, toutes les équipes se sont écoutées, se sont félicitées. C'était félicité, merveilleux. Il y avait encore beaucoup de travail à faire. Mais la nuit était en train de tomber. Alors, l'équipe du chauffage a amené tous les éléments de chaleur, tous les petits, tout le, tout le bois, tous les petits poils, etc. dans la salle où il y avait les l'équipe de l'approvisionnement a réussi à amener des couvertures et là ils ont décidé d'allumer une lumière et ils se sont dit pour nous donner du courage on va dire qu'on va travailler pendant 8 jours vous avez vu tout ce qu'on a fait aujourd'hui si, si on travaille pendant 8 jours ça va être merveilleux et pour nous encourager comme chaque jour ce sera mieux qu'hier eh bien, on va allumer chaque jour une bougie de plus qu'hier. Est-ce que vous êtes d'accord Tout le monde a dit, oui, oui, oui, oui, on va allumer des bougies super. mais qu'elles sont avec Alors, ils ont dit, oui, quelle chanson pourrait chanter Ah, oh, il faudrait une chanson qui dise qu'on est joyeux. Euh, Quelqu'un d'autre a dit, ah oui, il faudrait une chanson qui dise qu'on a de la chance d'avoir réussi à faire tout ça. Ah, et puis, il faut aussi une chanson, on dit qu'on a été courageuse. On va faire trois mini-chansons, et ensuite, on en fera d'autres autant qu'on veut, comme on veut, qu'on inventera comme on veut. Vous êtes d'accord Alors, les autres ont dit, bah, on va essayer, on va voir ce que ça donne. Alors, l'autre a dit, bah oui, d'accord, on va essayer, on va voir ce que ça donne. Et donc, ils ont dit une chanson qui disait comme ça... Une chanson qui disait comme ça... Ah, qu'est-ce qu'on a de la chance d'avoir décidé d'allumer des bougies ensemble pendant huit jours pour nous encourager à tout rendre plus beau pendant huit jours. Et ça, ils ont décidé de le chanter en hébreu et ça donnait. Haolam, mitzvotav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 et puis là, quelqu'un a inventé les mots pour la deuxième. là là, on a toujours eu de la chance. Parce que si on est capable de faire tout ça, c'est parce que nos mamans et nos papas aussi, ils nous ont appris à jamais nous décourager et à toujours vouloir remettre de la lumière dans les lieux qui nous tiennent chaud et qui nous font du bien. Et à faire toutes ces choses et à nous respecter pour travailler ensemble. Du bien. Et à faire toutes ces choses et à nous respecter pour travailler ensemble. Mais c'est quasiment miraculeux qu'on soit capable de faire toutes ces choses ensemble et donc ils ont fait la deuxième petite chanson qu'ils ont décidé de choisir de garder la même musique <s 'étonne> Et pour la troisième chanson, ils ont dit « Ah là là, on a vraiment tellement de la chance d'être ensemble. Il faut qu'on fasse une autre chanson. » liée Et de pouvoir chanter en même temps sur la petite musique et on peut la refaire ensemble. « La la la la la la la la » La, la, la, la, la, la, la, la. mais ils se sont dit on a envie de dire qu'on est quand même très très un moment très spécial alors peut-être on change de musique ouais, on va changer mais pas complètement et ils ont dit on va chanter qu'est-ce qu'on a de la chance d'être arrivé à ce moment et ça a été difficile parce qu'on a dû soulever les barbelés et passer dessous et traverser la boue toute froide et ensuite ouvrir les verrous et ensuite on a dû être courageuse et courageux encore parce qu'on était dans un endroit euh, pas du tout accueillant alors que nous on croyait qu'on retrouverait la maison merveilleuse de là où on était et on a dû être courageux et courageuse encore et ensuite, on a eu tout ce courage, et ensuite on a fait tout ce travail et on a eu la chance de travailler ensemble en harmonie et d'être accompagnés par la musique toujours. Alors on va dire qu'on a de la chance d'avoir tout traversé toutes ces difficultés et d'avoir eu intelligence d'amour qu'on a eu et nous qu'on va chanter. Et ils ont inventé une nouvelle troisième petite chanson qui faisait l'air ve qui ils sont allés sous le canapé pour chercher le crayon pour dessiner sur les cartes postales qu'on avait amenées et qui étaient posées sur le canapé. Euh, non, peut-être ça, j'ai mélangé. Peut-être c'est la petite fille à qui je raconte maintenant cette histoire qui est en train de faire toutes ces choses. Peut-être. Et peut-être qu'elle est dans une maison où on aime toutes les fêtes, tous les enfants et tous les jeux, et où tout le monde est en liberté. Et où peut-être il y a à la fois... Euh, et ben, les lumières de toutes les fêtes possibles et imaginables dans le monde. Et aussi la lumière de cette petite histoire qui est un petit peu inventée et un petit peu vraie. Et en tout cas qui est un petit peu inventée et un petit peu vraie. Et en tout cas c'est à vous de voir si elle est vraie dans votre cœur. Bonne fête de Hanukkah Et puis il y a plein d'autres fêtes, de plein d'autres sagesses, traditions, pensées et philosophies. Alors Bonne fête à toutes celles et ceux qui dans leur cœur et dans les lieux où il y a plein de beaux travail en commun pour rendre le monde plus beau.